Et bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue à ce retour d'expérience sur l'évolution des, des pratiques managériales au service de l'usager euh, ou comment mettre en, en œuvre certains outils du Lean pour, au service de la transformation. On est ravis de vous accueillir pour cette, cette présentation qu'on va animer avec Clermont-Auvergne-Métropole et Talent Consulting. Au cours de cette session, vous aurez la possibilité de poser des questions qui seront visibles de tous. Donc sur, la, sur la droite de votre écran, vous avez un petit encadré qui vous permet de nous de poser des questions. Euh, on vous propose de vous faire d'abord un petit retour d'expérience et ensuite on aura une séance de, de questions réponses de 10-15 minutes au cours desquelles on pourra échanger avec les différents participants. Et nous accueillons sans plus attendre nos, nos participants, donc Michel Valente, euh, qui est clairement au la Métropole, qui dirige les activités euh, gestion des déchets, euh, notamment le collecte en porte à porte et les sept sites de, déchets, de tri de la métropole. Bonjour Michel. Euh, Karine Ladré, qui est en charge de toutes les activités euh, autour des déchetteries, des relations avec les édutoires. Bonjour Karine. Et Patrice Rodier, qui est DGA à la métropole et qui supervise trois directions, la direction gestion des déchets, la direction de l'espace public et de proximité, et la direction cycle de l'eau, soit environ 600 agents. Bonjour Patrice. Côté talent, nous avons Ken Schumacher, directeur de l'activité conseil talent Sud-Est. Donc talent sur Sud-Est, c'est Lyon, Clermont, Aix et Montpellier. Bonjour Ken. Euh, Edouard qui est consultant senior sur la partie secteur public et qui a euh, passé notamment à la ville de, de Saint-Etienne. Bonjour Edouard. Oui, bonjour. Et moi-même qui suis manager en transformation des organisations. Donc bienvenue et merci à tous de, de participer à ce, ce webinaire. Euh, on va parler de, de Lean Management dans les, dans les pratiques managériales. Euh, clairement, Auvergne Métropole est une métropole qui se, qui se place en référence sur le, sur le, le tri des déchets on a, on a accompagné la direction de gestion des déchets depuis, euh, depuis un ou deux ans euh, sur la question de comment faire mieux. En 2018, euh, le, le CITEO avait classé euh, la Métropole de Clermont cinquième en, en termes de gestion des déchets, et euh, on a eu cette, euh, ce, ce premier échange justement sur comment, euh, comment euh, encore s'améliorer. Et c'est là que notre histoire a commencé. Et Michel, justement, peux-tu nous expliquer un peu l'origine des travaux que, que nous avons menés ensemble Bonjour à toutes et à tous. Oui, bah, Guillaume, l'origine des travaux, comme tu l'indiquais euh, en, en préambule, effectivement, euh, Clermont-Vaigne Métropole était très bien classée en termes de recyclage et déchets, comme tu l'indiquais, cinquième au classement des métropoles françaises. Euh, mais on, on sentait euh, un besoin de se réinventer et de moderniser notamment le service public euh, dans sa globalité. Des déchets, euh, notamment pour s'adapter à l'ensemble des contraintes et territoriales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis. Et l'objectif du, du précédent mandat avait été justement de commencer ce travail de modernisation euh, par justement euh, les déchetteries, les sept déchetteries de la métropole, qui étaient euh, pour ainsi dire assez vieillissantes et pour lesquelles il y avait une partie de, de remise aux normes. Euh, à prévoir sur certains sites relativement récents, mais on avait trois déchetteries euh, pour lesquelles on envisageait une réhabilitation entière. Et sur ces trois déchetteries, donc qui sont pour ceux qui connaissent, euh, qui connaîtraient la, la métropole clermontoise, qui sont la déchetterie de Cournonland, celle de Gerza et celle de saint des champanelles on a commencé un travail sur la déchetterie de, de Cournon-Lande avec euh, une, euh, un nouveau mode de déchetterie, un nouveau mode de collecte, à savoir on, est, on voulait passer d'une déchetterie dite hackée vers justement une déchetterie à plat. Alors pour, pour, pour, pour expliquer un petit peu la, par rapport à nos, nos auditeurs, le système donc c'est le système, système qu'on qu connaît où on va se, se situer au-dessus de la benne et, et donc déposer les les différents matériaux dans, dans la benne en les jetant par-dessus une sorte de, de, de, ponté, de ponton. Euh, et le système à plat, c'est un système où on dépose au sol et c'est ramassé dans des bennes par des véhicules. C'est exactement ça. Merci Guillaume pour la synthèse efficace sur le principe déchetterie à plat et déchetterie à quai. Donc sur Cournon, comme je l'expliquais, expliqué, donc on, avait, on a commencé par une première déchetterie, mais effectivement c'était assez nouveau pour nous ce concept. Il y avait quelques déchetteries en France qui existaient, mais qui étaient sur ce type de déchetterie à plat, mais qui étaient relativement petites. Là, on a vu très très gros et les enjeux étaient multiples avec ce type de déchetterie. C'était bah, d'une part de faciliter l'accès et l'accessibilité de ces déchetteries pour les usagers. Euh, également aussi faire, faire évoluer le métier d'agent de déchetterie, de ne plus avoir des agents de déchetterie classiques, mais plutôt des médiateurs du tri. Parce qu'avec le principe de déchetterie à plat, il est beaucoup plus facile d'une part de communiquer sur les consignes de, de tri en déchetterie, mais également c'est plus facile aussi d'avoir des, des démarches qui sont, on va dire, correctives. Euh, ces déchetteries à plat également nous, doivent nous permettre de mieux revaloriser les déchets et d'avoir des sites qui s'adaptent euh, plus facilement euh, aux nouvelles filières qui peuvent se mettre en place. Et sur ces déchetteries de Coulon, par rapport à tous ces objectifs et tous ces enjeux qu'on s'était fixés, l'idée était, était d'en faire un site test qui nous permettait, pour les deux déchetteries qui suivaient, de pouvoir justement corriger au besoin euh, ben les futurs projets, mais également corriger les quelques points de vigilance qu'on aurait, euh, qu aurait pu diagnostiquer justement avec les agents. Et très vite, euh, dès que cette déchitterie a été mise en œuvre euh, d'un point de vue opérationnel, on avait convenu, nous, en interne, de faire un diagnostic avec euh, les agents sur place pour échanger justement avec eux sur la fonctionnalité du site et voir ce que l'on pouvait corriger. Euh, il a été fait le choix justement, par contre, d'avoir un médiateur qui soit externe à la métropole et qui soit neutre, justement, pour pouvoir mener à bien ce travail de dialogue entre à la fois la direction, l'encadrement de proximité et les agents, pour justement pouvoir libérer au mieux la parole et puis pour qu'on passe d'une phase à de ne plus s'entendre, mais cette fois à s'écouter, et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de, de se faire accompagner par, par Talent Consulting. Merci, merci, Michel. Donc, si on, on résume, les, donc vous aviez des, des enjeux multiples. Hein, L'enjeu le, le, en, principal, c'était de, de, de faciliter l'accès et de, de la disponibilité des sites pour, pour les usagers. Hein, le, on est dans, un, dans une démarche où on veut que l'usager puisse facilement venir faire son, son acte de tri. Et autour de ça, il y avait euh, cet, cet enjeu d'avoir un nouveau site que, qui était un pilote et qui devait euh, servir de, de, de référence, en tout cas d'ajustement de, de, aussi pour les, pour les prochaines transformations, et euh, tout en accompagnant la transformation d'un métier qui, est le, celui, euh, qui était celui de gardien de déchetterie, qui est devenu agent de déchetterie, et qui est aujourd'hui un, un ambassadeur du tri qui va accompagner l'usager euh, autour de, de sa démarche. Et du coup, pour répondre à ces enjeux-là, on, on a eu une démarche en, en plusieurs phases avec, euh, avec des outils qu'on a, qu a adaptés un petit peu à, chaque, à chacune de, des, des phases. Euh, donc, il y, y a eu une première démarche que tu évoquais qui était euh, ce diagnostic euh, autour de ce nouvel outil de travail, ce, cette, ce nouveau mode de déchetterie à plat. Euh, où on a pu, euh, où on a travaillé avec les agents de en Land justement euh, autour d'un outil ligne qui est le, la voix de l'agent. Donc, c'est la voix de l'usager euh, existe aussi, mais là on a travaillé autour de la voix de l'agent, de, de l'employé sur site. Euh, comment, euh, comment aujourd'hui euh, l'agent se positionnait dans cette, dans ce nouveau, euh, ce nouveau, euh, ce nouvel outil de travail Quelles étaient les, les contraintes qu'il pouvait avoir L'idée étant de pouvoir lever les difficultés pour les prochains pour les prochaines transformations. On a également travaillé sur un atelier qui était moins usager. donc là, c'était effectivement se, se placer à, à la place de l'usager. Les agents sont ceux qui sont les, les premiers, en première ligne vis-à-vis -vis des, des usagers, ce sont eux qui les accueillent, qui les accompagnent dans leur acte de tri, qui les conseillent aussi pour leur prochaine visite, par exemple. Donc, l'idée était de leur, leur faire, de faire ressortir les, les différentes bonnes pratiques autour de et les, et les attentes de, des usagers qu'on allait, qu allait traiter, et également du coup de pouvoir impliquer euh, les ambassadeurs de tri, les agents dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et Karine, du coup, comment, comment se, se sont appropriés ces, ces différents outils, euh, les, les agents de ta direction? Alors bonjour. Donc les ateliers qui ont été utilisés lors du diagnostic de la déchetterie de Cournon ont permis de guider les agents et de, donc, de libérer la parole, comme on l'a déjà dit. Et donc, à l'aide d'outils comme des post it ils ont pu s'exprimer sur tout ce qui concerne leur nouvel équipement, les bâtiments, les moyens mis à disposition, le process et le cheminement donc, de l'usager. Et cela, donc, en l'absence de la hiérarchie, donc, est cadré par, par un animateur de talent. Ils ont pu participer du coup, et débattre librement entre eux, alors que ce soit les agents les, les deux équipes qui s'alternent sur le site, les agents titulaires et les agents contractuels aussi. Euh, ils en ont ressorti à la fois les points positifs du site, ceux à envisager pour les nouveaux sites qu'on allait construire sur Gerza et sur Saint-Génès-Champanel, et enfin, ceux à améliorer euh, pour leur outil de travail actuel. Ça aboutit à un ensemble de propositions et de modifications à mettre en œuvre. Elles ont été compilées et priorisées donc, en fonction de différentes valeurs et de difficultés de mise en œuvre. Elles ont enfin été présentées par les agents à la direction et en présence de l'élu de référence. Ce plan d'action euh, réunissait l'ensemble des solutions partagées et nous sert aujourd'hui, nous, de fil conducteur euh, pour la planification des actions à engager, l'évaluation des solutions mises en place. Et c'est aussi un outil qui nous permet d'expliquer le cheminement de nos actions et de communiquer auprès des différents acteurs. Merci, Karine. Donc Ça, c'était la première démarche qu'on a menée qui était, sur, qui était monocite, puisqu'on était sur, le, sur le, le diagnostic que tu évoquais tout à l'heure, Michel. Euh, on a poursuivi, on a élargi un petit peu le, le, le périmètre à l'ensemble des, des, des sites de tri euh, dans, une deuxième, dans une deuxième démarche euh, autour des conditions de travail euh, dans laquelle on a eu la chance de pouvoir intégrer les, les organisations syndicales euh, le, le point de départ de, cette, de, de ces, de ces travaux-là, c'était euh, une réflexion qui était, qui était venue en CHSCT sur les, sur les conditions de travail en déchetterie. Et on a voulu euh, impliquer euh, tous, les, tous les sites, euh, les agents, la direction et euh, les organisations syndicales autour de, de, cette, euh, de, de ce sujet. Euh, et on a, eu la chance, on, a, on a proposé une démarche que vous avez, que vous avez acceptée sur le, sur, euh, qui s'appelle la marche GAMBA. Donc la, la marche GEMBA, c'est un autre outil du Lean qui, qui permet d'aller se rendre sur le terrain qui, qui, où on va aller voir ce qui se passe vraiment, quelle est la réalité du terrain. Il faut imaginer des, des méthodologies qui viennent un peu de l'usine, le contre qui est tout au bout de l'usine va descendre sur, le, sur le, le poste de travail, sur les différentes unités de production pour aller voir ce qui se passe. Et la, la marche gamba est, est issue de, ce, de ces, ces démarches-là. On a, on a eu la chance d'animer trois visites sur site avec Edouard, sur, avec les organisations syndicales, où on s'est positionné, encore une fois, du point de vue de l'usager. C'est-à-dire qu'on a été observé le fonctionnement du site euh, comme si on effectuait un passage en tant qu'usager, en arrivant par l'entrée principale, en, en se faisant conseiller par les, les différents agents et en effectuant nos, nos, nos actes de tri sur le, sur le site. Et on a pu voir euh, ce qui se passait bien et ce qui se passait, ce qui nécessitait d'être peut-être amélioré ou euh, globalisé à, à l'ensemble des sites, euh, pour, euh, du, du point de vue de l'acte de l'usager. Euh, C'est une, une méthodologie qui nécessite euh, une, une application des organisations syndicales, évidemment, des, qui étaient les principaux intervenants là, sur, ce, sur ce sujet avec les agents sur site. Et aussi une, une, une, une animation, puisqu'à la fin de ces démarches-là, qui durent entre euh, une heure et demie, deux heures, parfois plus en fonction de la taille du site, euh, à la fin de cette démarche-là, on, on anime une, une constatation, une réflexion sur les, sur les constatations. Où on, va, où on va faire la synthèse tous ensemble de ce qu'on a observé qui marchait bien et ce qui marche un peu moins bien. Justement, euh, Karine, est-ce que tu peux nous, nous dire comment ça, cette démarche a été perçue eh ben, Ce travail donc, avec les organisations syndicales leur a permis de voir les déchetteries sous un nouvel angle, c'est-à-dire sur celui de l'usager et non plus uniquement sur celui de l'agent et de ses conditions de travail. Euh, le diagnostic a permis d'obtenir une vision partagée entre les différentes organisations syndicales et les agents. Et euh, Les OS se sont investis ensemble et ont partagé même le travail de ce diagnostic sur différentes pistes d'action euh, pour aller plus loin et puis devenir finalement euh, des acteurs proposants et non pas uniquement des, des acteurs revendicateurs. Et Michel, quels, quels avantages vous avez, vous avez trouvé à cette, à cette démarche Quels avantages enfin, C'est surtout les changements, enfin sur, la, sur les avantages, la démarche. Effectivement, on arrive maintenant à une vision partagée sur les problèmes qui sont rencontrés. Je dirais même une version horizontale et non plus une simple vision on va dire, verticale. Avec, euh, et bien Je l'ai vu tout de suite lors de mes derniers déplacements sur site où justement... Euh, Jusqu'à présent, quand j'arrivais sur les sites, euh, je me... on se posait toujours la question de comment on allait être accueilli par les gardiens, on, allait... on nous évoquait souvent des micro-problèmes. Là, ma grande surprise, et c'est pour ça que le travail qui a été mené par l'encadrement et les équipes a très rapidement porté ses fruits euh, et il y a eu un gros investissement dans l'ensemble des équipes, ça a été justement de Mais une vision partagée, où il y a le chauffeur qui arrive, le gardien, euh, pardon, l'agent de déchetterie, excusez-moi, le gardien, euh, Guillaume m'a tapé plus d'une fois sur les doigts pour éviter que je dise gardien, donc l'agent de déchetterie, on en discute tous ensemble et chacun euh, partage euh, sa vision sur le problème rencontré et on essaie de trouver des solutions, chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent, et, euh, et là on peut dire qu'on on, on sent vraiment… Qu'il y a une véritable cohésion d'équipe et chacun, via votre démarche Gamba, notamment, et via l'autre outil, là, que mon chien d'ardent défenseur, maintenant, vos fiches rassis, ça a permis de réaffirmer le rôle de, de chacun. Chacun est dans un rôle qui est bien défini. Tout est clair. Chacun connaît son niveau de responsabilité derrière et il y a vraiment ce gros sentiment d'équipe et cette sentiment d'appartenance non plus à sa déchetterie, mais maintenant à l'ensemble des déchetteries. Donc là-dessus, je tire un grand coup de chapeau justement au travail que vous avez mené et à l'investissement des équipes, parce que je me rends compte que pour l'encadrement et pour les agents de ça a été un travail assez important, mais au demeurant, sans aucune, comment dire, je vais dire, sans plainte des collègues, en disant, que oui, ça nous demande beaucoup de travail, ils s'en sont très rapidement rendus compte qu'ils allaient tous obtenir à leur niveau des bénéfices en s'engageant dans cette démarche-là. Merci Michel. Et du coup, c'est vrai que cette, cette, cette démarche, elle a eu le, le, le, le bon goût, on va dire, d'aligner les, les visions. Et aussi, vous nous avez fait confiance et vous nous avez permis aussi de restituer ce travail, il faut dire, en, en CHSCT. Et le, il y a eu un très bon investissement des, des organisations syndicales qui ont, qui ont, fait le, qui ont présenté elles-mêmes les synthèses qu'on avait, qu avait préparées ensemble suite à, à ces, ces marches-là. Et ce qui nous a ouvert la porte, effectivement, à, à, à la troisième partie là dont, dont tu, que tu commençais à évoquer sur le, la partie euh, pratique managériale. Donc, d'un point de vue du côté de, de, de la direction. Euh, quelles étaient les, les actions qu'on qu pouvait mener aussi pour, pour fluidifier le, le, le travail euh, dont tu parlais tout à l'heure. Donc on a, on a eu la chance d'animer différentes, différentes démarches et notamment des accompagnements individualisés dont tu peux parler, euh, Edouard. Ouais, effectivement, euh, pour que la, la boucle soit bouclée, euh, il fallait aussi travailler avec, euh, avec les encadrants, avec l'équipe managériale, euh, donc en plus hein, des, des organisations syndicales et des agents. Et euh, pour pouvoir travailler avec les, euh, les encadrants, on, on, on a eu une première observation, euh, c'était que finalement, euh, le métier d'encadrant se passait essentiellement sur site, à la rencontre des équipes, et c'était aussi un, un, un, un, un travail qui se faisait seul. Euh, pour pouvoir s'adapter à ça, on a proposé des accompagnements individualisés euh, qui collaient donc, à, la, à la journée type euh, des différents encadrants, en, notamment en, en les dotant de, de différents outils. Alors, je prends un exemple. Euh, lors des visites euh, des encadrants sur site, un certain nombre de constats qu'on faisait, c'est que un certain nombre de problèmes remontaient, mais on n'arrivait pas toujours à avoir une vision éclairée sur sur ces, ces problématiques qu'on rencontrait. Et euh, un exemple d'outil qu'on a qu'on a proposé, euh, un des outils du line euh, avec la résolution de problèmes, c'est notamment euh, les, les cinq pourquoi, euh, qui permet euh, lorsqu'on rencontre un effet indésirable ou une problématique, d'aller creuser, d'aller chercher la cause profonde ou les causes profondes. L'idée étant de pouvoir euh, qualifier euh, la problématique rencontrée et de pouvoir travailler sur des solutions euh, qui euh, traitent le problème de fond et pas uniquement l'effet euh, euh, aperçu à premier abord. Euh... Peut-être peut Karine, tu peux nous, nous, nous dire là, comment ça... Comment, cet outil, comment tes équipes se sont appropriées cet outil L'accompagnement des encadrants a permis de modifier le regard qu'ils avaient sur leur, sur leur mission. Donc, hier, le coordonnateur était on peut dire, le recenseur des problèmes quand il arrivait sur site, des réclamations des agents. Aujourd'hui, ils apprennent à se positionner plutôt en tant qu'aidant ou facilitateur. Les visites de sites sont plus préparées et des routines sont en train de se mettre en place. Ils apportent à la fois les réponses aux agents, mais aussi peuvent proposer des temps de questionnement sur des problématiques ponctuelles ou récurrentes. On a eu l'exemple sur comment gérer sur site les pneus qui arrivent encore avec leurs alors qu'on n'avait pas de filière d'évacuation. Donc Après plusieurs échanges, une solution va bientôt être mise en place. Juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, on a, on a plusieurs filières pour ce que vous appelez les exutoires en sortie de, de déchetterie. Donc, on va par exemple avoir la, tout ce qui est matériaux ferraille d'un côté et des, des pneus, des, des gommes d'un autre, autre côté. Et la problématique est que l'usager arrive souvent avec l'intégralité de sa roue, donc la jante plus le pneu. Et le, la, la problématique qui était qu rencontrée par les agents, c'est que comment on, on s'est parlé de. Et aujourd'hui, il y a eu ce travail pour justement pouvoir proposer un, une solution à l'usager euh, et qu'il puisse euh, voilà, effectuer son, son, son dépôt. Et, de, de, et plus globalement, là, sur, le, sur le, le, les problèmes qui remontent jusqu'à toi, Karine, aujourd'hui, quelles sont les, les, les modifications que tu as pu constater bah, du coup, avec tous ces changements, les agents et les encadrants de proximité donc, se sentent aujourd'hui mieux écoutés. Ils essaient donc d'aborder la résolution des problèmes sur site sous l'angle à la fois de l'usager et de leurs conditions de travail. On peut dire qu'ils sont devenus donc des acteurs pour améliorer leur travail et le service à l'usager. Merci Karine. Donc, il y avait ces, ces, ces premiers accompagnements individualisés. Il y avait aussi une, une démarche qu'on a appelée démarche vers l'OBEIA. L'OBEIA, c'est l'idée d'avoir une, une pièce centrale, alors physique ou virtuelle. En tout cas, un lieu où on va pouvoir monitorer différents paramètres. Quel est le niveau de satisfaction des usagers Quel est aujourd'hui notre niveau d'exécution de, opérationnelle Quels sont les problèmes qu'on est en cours de traitement et nos plans d'action Et euh, donc, il y a ces plusieurs outils qu'on a mis en place et que, les, que tes équipes se sont, se sont appropriées justement pour, pour aller vers cette, cette démarche-là. Peut-être, Edouard, tu peux nous en, nous en dire deux mots ouais, notamment euh, notamment, effectivement, là, autour du management visuel, euh, il y avait deux, deux enjeux. Euh, le premier, c'était euh, être capable de partager entre encadrants, entre membres de l'équipe d'encadrement, euh, différentes informations. Euh, avoir un temps d'échange où on puisse euh, partager efficacement et de façon fluide nos informations. Euh, un exemple euh, de ce qui a pu être mis en place au niveau du management visuel euh, au sein de l'équipe d'encadrement, ça va être par exemple le suivi d'action, euh, qui, euh, qui permettait à la fois de, de voir assez facilement les actions en cours, les actions terminées et puis celles sur lesquelles on allait s'engager. Euh, Karine, comment, euh, comment vous avez adopté euh, ces, ces outils-là euh, au sein de, de, de l'équipe d'encadrement eh On a mis en place donc, des réunions hebdomadaires autour d'un canevas du coup, très défini et sur un temps défini. Euh, L'ordre du jour est alimenté par tous. Et donc, depuis, ce, depuis, depuis cette mise en place, on a plus de retours de, de, retour de la part des encadrants. Et ça me permet aussi donc, de les challenger un peu en, en donnant des objectifs, parfois simplement à la semaine, mais pour pouvoir avancer et voir comment on avance. Donc, cette routine, moi, je ne l'avais pas mise en place jusqu'à maintenant parce que je ne pensais pas forcément ça utile. Un, premièrement, parce que j'avais une, une équipe d'encadrants très réduite, hein, deux personnes au départ. Et puis deux, en plus, ils travaillaient en horaire décalé. Donc, ça me paraissait comme un, un peu un frein à la mise en place de ceci. Mais bon, finalement, on a réussi à la mettre en place. Et ça nous permet donc maintenant de partager le même langage et de transmettre les mêmes informations à toute l'équipe en même temps. Euh, c'est devenu donc du coup un lieu d'échange sur des thématiques définies, donc et, euh, permettant d'avoir une résolution de problèmes communes. C'est là où on a, on a travaillé sur les pneus jantés, comment on pouvait, on pouvait euh, trouver une solution. Et c'est aussi un moment de partage de pratiques, notamment sur la, la, la, la mise en place des, des plannings des agents. Donc, et puis alors finalement, comme on a intégré une nouvelle personne dans l'équipe, c'est aussi du coup un moment d'échange avec le technicien responsable de l'entretien des sites et des achats. Et comme, comme tu nous le partageais, Karine, aussi, ça, ça a permis de, de, de partager certes, des bonnes pratiques euh, et également de, de se donner un lieu d'échange autour de, de, de, des solutions qu'on abordait, voire de se donner un, un droit à l'erreur, enfin un droit à l'erreur, en tout cas le, le droit de, de, de challenger les solutions qu'on qu qu évoque. Euh, tu, tu nous parlais de l'exemple des bacs à huile, par exemple, on peut peut-être... De rapporter à nos auditeurs Tu as ton micro coupé. Sur la, sur la déchetterie de, de Cournon, quand on l'a mise en place, on avait mis à installer un système de récupération des huiles de vidange par gravité. Après avoir vu ça sur, sur d'autres sites, euh, finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément pratique pour les usagers et on avait souvent des débordements de, de, de, de la cuve qui réceptionne l'huile de vidange. Du coup, après différents échanges avec les équipes, avec, avec les, les coordonnateurs d'échetterie, on a d'abord convenu de disposer le contenant qu'on avait avant sur un bac de rétention au sein du bâtiment. Seulement, on a, on a, on a été confronté rapidement à des problèmes ben, de, de marche pour les usagers, donc de risque de chute pour l'usager et peut-être de fuite d'huile sur, sur le bâtiment. Donc finalement, euh, la troisième des solutions qu'on va mettre en place, très prochainement, ça va être enterrer cette cuve de rétention qu'on avait, qu avait acquis, et puis abriter et reprendre un contenant pour lequel on a déjà, on sait que ça fonctionne bien, et tout ça à l'extérieur. Donc ça, ça va bientôt être mis en place, et on pense que du coup, le service rendu à l'usager pour cette collecte-là sera plus satisfaisant. Donc, il y a, a eu une, une, une remise en question, on s'est dit, on va le mettre à l'intérieur, mais les, les, les agents et les, les coordinateurs ont, ont remonté ces problèmes de, de sécurité, puisqu'on donc pour, pour resituer pour les auditeurs, on, on a, on a des, des systèmes de récupération qui sont à hauteur aujourd'hui. Dans le système qui était envisagé, il fallait monter des marches, euh, donc c'était difficile pour des personnes à mobilité aussi pour des personnes à mobilité réduite et difficile pour des personnes âgées par exemple. Donc euh, l'idée avait été d'installer de, de, ça et finalement donc, cette, cette idée a été challengée et a, et a conduit à la solution de, que tu évoquais, la solution qu'on va qui va être mise en œuvre d'une cuve vraiment enterrée qui sera qui restera à hauteur pour, pour les usagers. Donc, toujours avec cette démarche de, de se dire voilà comment on, on assure le, la plus grande facilité de tri pour l'usager et aussi qu'on assure sa, sa sécurité, évidemment, en même temps. Euh, en tout cas, vu, vu de l'extérieur, on a, on, a, on, a on a beaucoup apprécié ces, ces, ces de pouvoir travailler avec vous ces, ces, ces démarches-là. Et le fait que aussi les, les, les agents, les, les coordinateurs, vos équipes s'approprient ces, ces, ces méthodes-là au, au fur et à mesure, c'est un, un principe d'amélioration qui, se, qui, se, qui est continu, donc qui, va se, qui va se poursuivre. Mais ces, ces différents outils nous ont permis de voir un, un réel changement. Et ça, on, a, on a vu les, les problèmes qui revenaient, on va dire, entre, entre guillemets, les, les problèmes et les solutions au bon niveau euh, avec des, op des opérationnels qui proposent des solutions, des coordinateurs qui qualifient les problèmes qui, ont, qui, qui ne trouvent pas une solution rapide et euh, une équipe euh, d'encadrement qui va être là pour, pour prendre des décisions euh, sur, sur, des points, sur des points structurants et euh, sans être euh, pollué, on va dire, par de, de, de l'activité quotidienne. Euh, justement, euh, en termes en terme de, de, de bénéfices, là, je, vais, je vais me tourner euh, vers, vers Michel dans un premier temps et vers, et vers Patrice. Quels sont les, les, les bénéfices que, que vous avez pu tirer de ces, ces trois différentes démarches qui se sont écoulées sur à peu près un, un an et demi, deux ans pour, pour ma part, les, les véritables bénéfices, c'est le, le renforcement du euh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la notion d'équipe au, au sein de la direction des déchets, et, euh, et surtout toujours réfléchir ensemble aux problèmes rencontrés, mais également euh, mettre l'usager... Au cœur, au cœur de nos réflexions. Et, euh, et on sent justement que le travail que vous avez mené avec l'entité des déchetteries euh, de la métropole, euh, les, ces pratiques-là sont en train justement petit à petit euh, d'infuser l'ensemble de la direction des déchets. Et j'y sens, moi, une forme d'apaisement, notamment dans, la, dans le traitement euh, des, traitements des problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, on a, on a des beaux visuels sur nos camions où, où on a cette chaîne du tri, où on dit qu'on est tous acteurs du tri, euh, c'est enfin, enfin dupliqué au sein de l'encadrement et, et au sein de l'ensemble de la direction des déchets. Donc ouais, c'est le bénéfice principal, euh, un des objectifs principaux que moi j'ai retrouvé dans le, la mise en place de cette démarche au sein de la direction des déchets de la métropole. Merci Michel et Patrice. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, dans les bénéfices que j'y vois, c'est effectivement pouvoir redonner, redonner du sens, du sens à, la, à la mission de service public. Effectivement, on n'a plus les gardiens de déchetteries, mais des médiateurs du tri. En tous les cas, c'est l'ambition vers laquelle on tend. Euh, donner du sens également au collectif, puisque, comme ça a été très bien dit, on avait plutôt une, une, un fonctionnement en silo euh, des déchetteries, sans vraiment de, de partage ou de retour d'expérience. Donc là, c'est en train d'être battu en brèche et, et c'est extrêmement positif. Euh, partager ce sens avec les agents, les encadrants, les syndicats, ce qui n'est pas rien, mais on y reviendra peut-être. Et puis je trouve que la, la, la démarche, la méthode, en fait, hein, on l'a vu beaucoup sur l'écoute, le partage, euh, la recherche de, de solutions consensuelles, en fait, a finalement euh, servi à faire une chose qui, qui manquait peut-être un petit peu, qui s'était délité en tout cas, c'était euh, la confiance, puisque, en fait, il fallait redonner de la confiance des encadrants envers leurs équipes, envers leurs agents, mais aussi de la confiance des agents envers leurs encadrants. Et puis finalement, c'était de la confiance des encadrants euh, tout simplement en, en, en eux-mêmes. Tout ça ancré avec des, des outils finalement très pratico-pratiques. On n'est pas rentré dans des, grandes, dans des grandes théories, mais vraiment euh, chacun à son niveau a pu s'adapter des outils concrets qu'il met en place. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très important pour lancer une dynamique, c'est-à-dire que c'est vraiment ancré dans la, dans la réalité du quotidien. Voilà très rapidement les, les, les principaux bénéfices qu'on a relevés aujourd'hui. Merci Patrice. Et euh, en, en termes du coup de, de, de facteurs clés, si on, si on se repenche un peu sur ces, sur ces différentes démarches, quels sont, euh, quels sont les facteurs qui ont, qui ont rendu le possible cette ces démarches selon vous sur, sur, sur le, le, alors, le facteur clé principal, euh, ça a été la, la, la je dirais la considération qu'on a mis en, sur, les, sur les déchetteries et sur leurs agents, tant dans leur fonction que dans leur dans personne, avec vraiment un, un, un respect du métier qui n'était pas forcément si évident que ça a priori et qui a permis en fait de dérouler la méthode telle qu'on l'a vue et de fédérer. Parce que finalement, ce n'est pas ce qu'on a réussi à fédérer fédérer les agents, les encadrants, les organisations syndicales, et ce n'est pas souvent qu'on arrive à avoir des, des, des actions finalement. Euh, N'ayons pas peur des mots avec, avec les agents, les encadrants et les OS. Euh, c'est parce qu'on a eu cette, cette, cette dynamique, encore une fois, que tout ça a pu se faire. Donc, certes, l'écoute a été importante, euh, le partage a été important, mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui, ce, qui, ce qui est une des clés, c'est que tout le monde a compris qu'en fait, ce n'était pas du one-shot, ce n'était pas pour répondre à une problématique donnée, mais c'était vraiment une démarche qui s'inscrivait dans la durée, c'était vraiment des modes de travail qui allaient changer, et qui allaient changer durablement. Donc, en fait, ça permet à chacun de faire son chemin dans, dans ses têtes, dans ses pratiques, et, et je crois que c'est très important, puisqu'on raisonne, on raisonne encore une fois sur un temps, alors, sur un temps qui se veut relativement long dans, dans les mentalités, et pour autant, jalonner de petites victoires courtes dans euh, les pratiques et tout ce qui a été mis en place et décrit par, par Karine et Michel. Donc, euh, c'est un équilibre qui est extrêmement intéressant. Merci Patrice. Ken, sur, sur les, les facteurs clés de succès tout d'abord, je rejoins Patrice. Il y a eu une grande confiance qui s'est installée dès le départ sur sur cette mission. On a eu une grande liberté d'action vis-à-vis des agents. Il n'y avait pas de tabou. Je pense que ça, ça a été très important dans notre dans notre démarche. Et puis surtout, on a des agents qui ont vu, et ça Patrice l'a bien dit, qui ont vu l'intérêt de de la démarche et qui sont tout de suite investis dans dans ce qu'on leur proposait. Ils ont joué le jeu. Ils ont fait des propositions qui sont à la fois accessible euh, à la fois concrète, on n'est pas sur des choses qu'on ne pouvait pas mettre en place, donc on est arrivé finalement avec des plans d'action euh, sur lesquels Patrice, Michel, Karine ont pu se projeter, euh, ont pu se projeter, et finalement. Euh, valider assez facilement qu'on allait dans la bonne direction. Et oui, euh, c'était des choses qui étaient importantes pour les, les déchetteries. Donc, merci pour, euh, pour votre confiance. Merci pour nous avoir laissé, euh, laissé agir comme on, le, comme on le pensait, comme on le, on, on le, on le souhaitait. Et, euh, et je suis content que les, les résultats soient au rendez-vous. Et justement, peut-être, euh, Patrice, un dernier, un dernier mot sur, sur les, les perspectives qui s'offrent à vous aujourd'hui alors, sur les, sur les perspectives, bon alors euh, évidemment, sur le, sur le sujet en question, euh, c'est que je pense qu'on est beaucoup mieux armé pour réussir cette transformation des déchetteries, hein, transformation vers euh, des déchetteries à plat, vers euh, ces médiateurs de tri, tout en gardant nos, nos performances, nos performances de tri par cité, mais il n'y a pas que, que la performance intrinsèque, il y a aussi euh, tout ce qui est la perception usagée et puis donc, le climat social avec les, avec les agents, hein, ça on l'a vu. On a travaillé en interne également, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le souligner en transversalité avec la direction des ressources humaines et avec la direction du pilotage et de la performance. Donc, ce n'est pas si souvent que ça que des directions et fonctionnelles et opérationnelles arrivent à monter des, des opérations conjointes et qui sont, qui sont un succès. Euh, les enseignements de cette démarche vont nous permettre en fait, euh, de transposer un certain nombre d'éléments, de, de, de méthodes sur d'autres directions, et tout à l'heure, Guillaume, tu citais la, la direction de, de l'espace public, hein, chez moi également, donc c'est une, une grosse direction de 680 agents, et on va pouvoir transposer, on a déjà transposé en fait, un, un certain nombre d'éléments de méthodologie, et ça permet encore une fois de, de, de construire petit à petit une nouvelle dynamique. Et puis, euh, euh, tout à l'heure, Ken disait « voilà vous nous avez fait confiance, on, on avait quelque part une grande latitude pour faire les choses », euh, je crois que ça a été aussi une, une, une grande, un grand enseignement de cette, de cette démarche, parce qu'en fait on n'a plus peur de s'engager dans une dynamique qu'on ne contrôle pas complètement. Et ça je crois que c'est important au niveau de la direction, c'est important au niveau des encadrants. Et on l'a mis aussi très, très concrètement en pratique toujours sur les déchets trips parce qu'on a un projet à Saint-Geney-Champanel, où là on est carrément allé dans la co-construction avec un comité de riverains, euh, puisqu'on a présenté un projet, donc il y avait ses avantages et ses inconvénients, qui qui était évidemment perfectible. Et travailler sur la co-construction, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a confiance, à la fois confiance en nous, confiance dans nos, dans nos pratiques et techniques et managériales, mais on a aussi confiance envers, envers les autres, et les autres étant en l'occurrence les, les usagers, les riverains, pour finalement arriver à un, à un très beau projet co-construit, ce qui, ce qui montre bien qu'on peut, on peut aussi faire évoluer nos pratiques de service public, on n'est pas que dans l'hyper-contrôle des choses, sans, sans encore une fois en on perd, on perd dans la maîtrise. Merci beaucoup, Patrice. Euh, ce que je vous propose, c'est que l'heure tourne, c'est qu'on peut-être qu'on prenne quelques, quelques questions sur les 7-8 minutes qui nous restent. Euh, attends, je vais rebalayer il y avait quelques questions sur le son au départ. Il y avait une première question, peut-être pour, pour Michel pourquoi, pourquoi avoir vous êtes fait accompagner pour le diagnostic Euh, justement, se faire accompagner, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On voulait quelqu'un de neutre euh, et qui, justement, euh, facilite l'écoute qu'on pouvait avoir avec euh, entre encadrement euh, et agent de déchetterie, ce qu'on expliquait euh, sur, tout au long de nos, de nos propos qu'on a tenus si avant. Euh, cette relation de confiance, il a fallu la, la rétablir parce qu'il y avait peut-être une défiance de la part d'une partie de l'encadrement vis-à-vis des agents et vice-versa. Euh, et on s'était dit justement qu'on allait se challenger nous-mêmes au niveau de l'encadrement. Et euh, ça, allait, euh, ça allait tous nous faire du bien de pouvoir justement euh, euh, s'écouter non plus s'entendre. C'est ce que, ce que j'ai dit souvent. Maintenant, on s'écoute et on résout tous ensemble. Et euh, on sentait justement le besoin de, de se faire accompagner et ça a permis... Tu t'en souviens, Guillaume, c'est toi qui avais dit aux agents de Cournon Vous avez carte blanche pour parler, il n'y a aucun tabou. Et il y a un des agents de la déchetterie qui a été surpris, qui m'a regardé en disant Est-ce qu'on peut tout dire Et je lui ai reconfirmé. Donc, sans accompagnement, je, je ne pense pas, j'en suis même certain qu'on n'aurait on aurait pas obtenu le résultat qu'on a obtenu en pouvant travailler avec vous. Merci, Michel pense que ça répond à la question. Attendez, euh, je regarde si. Peut-être sur, sur les perspectives, Patrice. Il y avait, euh, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de, de l'intervention d'autres directions, notamment avec la DPP. Euh, Peut-être revenir sur ce que vous met, mettez en place pour justement euh, aujourd'hui mieux euh, capitaliser sur la voie de l'usager mesurer leur, leur niveau de satisfaction Alors, euh, aujourd'hui, ce, ce que nous allons conduire en 2021, c'est une évaluation des politiques publiques sur le service en déchetterie. Euh, Puisqu'en fait, là, on a travaillé beaucoup sur l'interne. On a s'est mis dans la peau de l'usager, et tu l'as dit tout à l'heure, hein, l'idée des visites, c'était d'avoir le parcours usager. Pour autant, une dimension peut-être qu'on a un petit peu occultée, mais on ne pouvait pas être sur tous les fronts, c'est une vraie évaluation de cette politique publique. Donc, c'est des choses qui vont être conduites en 2021 et qui nous permettront encore euh, d'évoluer dans nos pratiques, donc de conforter, je pense, ce qui a été construit jusqu'à maintenant, de le faire évoluer et euh, également euh, de revenir sur une interrogation un peu plus large, une interrogation politique, c'est-à-dire c'est quoi le service de déchetterie dans les prochaines années et sur ce mandat-là, avec une ambition de retoileter notre règlement intérieur. Donc, on voit bien qu'en fait, il faut d'abord ancrer, faire les fondations, confronter ça aux attentes des usagers et revenir enfin aux politiques pour remettre en perspective carrément la politique publique. Donc tout ça, c'est un ensemble, enfin c'est une démarche qui nous semble cohérente, ou du moins qui a notre cohérence par rapport à notre territoire. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Merci Patrice. Et il faut, pour, pour rappeler, le, le, le, le nombre de passages, c'est 400, 400 000 passages par an sur les sur les sur les sept sites de la de la déchetterie euh, donc euh, autant de d'expériences on va dire usagées différentes et donc le voilà l'évaluation dont, dont tu parles concrètement c'est déjà en train de se mettre en place il y a des systèmes de, de bornes de satisfaction euh, sur des questions spécifiques qui, qui, sont, qui sont là et qui euh, dont les réponses du coup sont sont intégrées dans la dans la dans la politique enfin dans les les, les traitements des équipes de, de Karine et de Michel euh, on a une, une autre question intéressante, euh, c'est est, est-ce que la méthodologie est, est applicable à d'autres typologies de direction Je vais peut-être te redonner la, la parole, Patrice. Oui, tout, tout à fait. Je parlais tout à l'heure de la direction de l'espace public et de la proximité, donc 680 agents avec une direction extrêmement territorialisée, avec euh, trois grands services euh, centraux et sept, euh, sept centres techniques répartis sur le territoire. Et aujourd'hui, la méthodologie qui consiste, alors je vais reprendre le terme de Michel, parce que je l'aime bien, à ne plus s'entendre, mais s'écouter, à euh, les sept pourquoi, les, le racisme, c'est-à-dire le les, recaler les responsabilités de chacun, le qui fait quoi, qui est en appui de, de qui et pour quelle mission. Euh, ce sont des choses très pratico-pratiques qui font que dans une grande direction, avec des métiers très divers, avec une facilité de tomber dans des pratiques en silo ou de, ou, ou, ou de beauté en touche, euh, bah, permet comme ça... De remettre du collectif, de remettre du sens, et euh, toujours en étant euh, sur une démarche, je dirais, très, très pragmatique, c'est-à-dire en ayant des grandes ambitions, mais en étant très modeste sur les premiers résultats, et toujours fêter les petites victoires. Toujours, c'est très important, une dynamique positive, une dynamique positive. Les petites victoires qui sont le, le carburant de nos prochaines actions. C'est notre notre leitmotiv. Euh, je vais regarder si on a une dernière question, sinon après ça va être, être l'heure de conclure. Euh... Est-ce que c'est une démarche applicable Ça, on l'a déjà traité. Non, il y, il y avait des questions sur le, sur le son. Tu as une question, Guillaume. Avez-vous formé les encadrants ou agents en méthode ligne Je pense que c'est plus à toi de... Ah voilà. Euh, et bien merci, merci beaucoup pour cette question. On n'a on pas le, la démarche n'était pas de, de former les, les, les encadrants au ligne, c'était d'abord de leur, comme l'a dit Patrice tout à l'heure, de leur donner des vraiment des outils pratiques pour, pour les accompagner dans leur dans leur démarche opérationnelle et les sortir de la. Comment dire de, de, de l'urgence l'idée c'était de, de pouvoir se, avoir un quotidien qui roule tout seul et de pouvoir traiter les, les, les impondérables quand ils arrivent et euh, c'est quelques outils qu'on qu a évoqué au cours de cette, de, de cette démarche ça a vraiment permis euh, aux équipes, euh, équipes d'encadrants de, de reprendre un peu de, de reprendre un peu d'air et de, de, de justement pouvoir traiter les problèmes on les a pas particulièrement formés aux, aux méthodes Lean. On leur a dit que c'était des, des méthodes qui, qui étaient issues du Lean, mais on a fait des outils vraiment concrets et pratiques par rapport à, leur, à leurs problématiques. Et ça, c'est Edouard qui est, qui est intervenu sur, ce, sur, ce, sur ces sujets. Et la deuxième partie de la question, c'est comment envisager le, le maintien des pratiques dans le temps euh, bah, Écoutez, je pense peux laisser Karine répondre mais euh, Karine, je pense que je t'ai dit assez assez régulièrement euh, c'est quelque chose qui est, voilà, on vous c'est un bébé qu'on vous confie, euh, faut l'aider à grandir, euh, il commence à il commence à marcher, faut faut lui apprendre à à, à grandir, lui donner les les, les billes pour pour euh, appréhender la vie. Ben, voilà, le, le maintien dans le temps, c'est sûr que ça va devoir, on, on va, on va devoir s'y attacher. Alors, notamment, nous, c'est vrai que la, la réunion de madame, maintenant, elle est, elle est maintenue, quelque chose, même s'il si manque du monde, c'est quelque chose qu'on maintient. Les gens arrivent en retard, on, fait, on, on le fait. Et c'est à ce moment-là, du coup, on peut aussi euh, définir les, les futurs plans d'action. Et euh, ben là, on a, le, le service va évoluer aussi. Donc, du coup, les... Euh, pour l'instant, en tout cas, les, les, les agents de maîtrise ont bien, continuent bien à tenir leur, leur routine de, de, de visite avec leurs petits tableaux, leur, ils, ont, ils, ont, ils ont laissé tomber leurs petite post-it, ils tiennent bien, ils continuent. Après, c'est vrai que ça nécessitera certainement de refaire un bilan peut-être dans six mois, de voir quels outils on a maintenu, comment on a évolué, qu'est-ce qu'on a fait évoluer aussi. Je pense qu'au bout de six mois, ce serait quand même utile de revoir qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a fait évoluer. Il va falloir que ce soit pareil. Ça aussi, ça doit être évalué pour pouvoir euh, progresser aussi. Ça fait partie des choses à, à la campagne. Voilà. Je vais apporter aussi un bout de la réponse si tu m'autorises, euh, si tu m'autorises, Guillaume. Oui. Sur, sur la partie euh, Lean, effectivement, on est allé chercher des outils du Lean. On n'a pas fait une formation euh, transverse sur. Euh, euh, sur le sur le line tu as tout à l'heure tu as parlé de la partie obéia donc c'est on a euh, un début d'obelia euh, avec euh, suivi d'action avec durabilité enfin la voix du, du client comme tu comme tu l'as dit cette obéia elle n'est pas finie il y a encore plein d'outils que l'on peut mettre dedans donc euh, au fur et à mesure de la de la maturité euh, finalement des équipes sur ces sur ces outils et surtout en fonction des problématiques qu'ils rencontreront euh, demain eh bien il faudra aller chercher d'autres outils il faudra continuer ce, ce travail vers euh, vers le, le, le Lean Management. Et puis, euh, je pense qu'il y a un autre axe euh, qui est d'ailleurs euh, initiateur sur cette, euh, sur cette, euh, finalement, sur cette collaboration, euh, c'est la direction de la performance, la DPP. On en a parlé tout à l'heure, je pense que c'est aussi euh, le, le rôle d'une telle direction euh, de venir euh, continuer à euh, accompagner ces équipes, d'être de plus en plus performants et de plus en plus performants pour, et comme l'a dit Patrice, répondre à l'usager. On, euh, on a une optique l usager, on veut mieux répondre à l'usager, mais ça veut dire que nous aussi, il faut qu'on qu s'améliore. Voilà les, les deux axes que je vois. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. On, a, on arrive à l'issue à, à de cette, cette, cette intervention. Euh, bah, je, voulais, je voulais vous remercier à tous pour votre, pour votre confiance depuis le début, pour votre, votre participation et... Euh, et euh, remercier également euh, très chaleureusement euh, Lucie et, et, et Jeanne, nos anges gardiens qui ont permis l'organisation technique de ce, de ce webinaire. Euh, comme vous l'avez compris, ben, les, les, pratiques, euh, les pratiques managériales, on peut les faire évoluer avec des outils du Lean. Il y a plein d'outils plein qu'on peut mettre en place au sein de, du service public et on remercie très chaleureusement également clairement Auvergne Métropole pour leur confiance et pour ces démarches qu'on a menées et qu'on espère mener encore pendant longtemps avec vous. Euh, très bonne fin de journée à toutes et à tous et merci d'avoir participé à ce, ce webinaire.